Les chiens pirates sont nés un jour que nous étions en voiture avec mon co-auteur Rudy Piesser qui dessine les chiens pirates et euh, il se trouve qu'il n'a pas son permis de conduire, donc c'est moi qui conduis et euh, on faisait un long voyage et ça faisait un moment qu'il ne disait rien, il avait les yeux perdus perdu dans le vide et je lui ai demandé à quoi il pensait, il m'a dit je vois des chiens avec des chapeaux et des sabres, c'est des chiens pirates, maintenant débrouille-toi et trouve une histoire. Donc j'ai imaginé l'histoire et c'est comme ça qu'est née la série. Le troisième volet, euh, les chiens pirates en, dans les griffes de barbe-chat. Euh, c'est euh, un peu toujours sur le même dispositif, c'est-à-dire qu'on a sept chiens, un équipage de sept chiens pirates qui sont la terreur des mers du Sud, la pire canaille ayant jamais navigué. Mais ils n'ont pas l'air très intelligents, mais ils s'en sortent toujours. L'histoire est découpée en sept chapitres. On peut lire chaque euh, chapitre par soir de la semaine. Et euh, c'est un jour de tempête, donc ils sont amarrés en attendant la fin de la tempête. Le mousse trouve une bouteille euh, enterrée dans le sable, et dedans il y a un message, un message d'appel au secours de Barbe-Chat. Et Barbe-Chat c'est un terrible fibustier, et il promet une immense récompense à quiconque viendra le, euh, le sauver. Alors, évidemment c'est un piège, évidemment ça va, il va y avoir plein de péripéties, mais c'est un peu une odyssée. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, les chiens pirates avancent vers l'île de Barbechat et rencontrent d'autres personnages qui le mettent en garde en disant « si j'étais vous, je n'irais pas ». Et donc on avance, ils rencontrent des sirènes, ils rencontrent, il y a un bateau phare avec une bigoudaine qui leur fait des crêpes. Donc parfois il y a des, des moments de paix comme ça et puis des moments plus inquiétants. J'aime bien la forme du chapitre, des chapitres. J'aimais beaucoup Jules Verne quand j'étais enfant et je trouve que c'est une façon de, de distiller l'histoire. Et comme le chien pirate euh, Adieu Côtelette était notre premier album, je suis membre de Loulipo. J'aime les contraintes et j'aime me fixer des, des cadres. Et j'avais pensé à sept chiens, sept jours de la semaine, donc sept chapitres. Et on a trouvé que c'était une forme qui convenait bien parce que c'est une histoire, comme c'est un album, c'est une histoire resserrée. Mais cette idée-là que j'avais eue d'un chapitre par soir de la semaine. Euh, ça me plaisait bien, parce que j'imaginais que c'était un rendez-vous comme ça, que les parents allaient lire l'histoire à leurs enfants, et qu'ils allaient peut-être avoir hâte de retrouver la suite, un petit peu comme un calendrier de l'avant. Je ne peux même pas dire comment euh, j'ai imaginé cette équipe, parce que en fait, c'est la personne qui écrit dans ma tête, qui fait les histoires. Donc ensuite, évidemment, je, je rajoute des références. Mon moi éveillé rajoute des références, amuse, écrit. Mais je ne sais même pas comment c'est venu, en fait. Euh, simplement, je tenais à ce chiffre-là, 7, qui a une symbolique particulière. Et puis, euh, chaque, euh, chaque chien, euh, chaque membre d'équipage a une race, c'est une race de chiens particulière. Comme j'aime beaucoup les chiens, euh, ils existent vraiment. Et comme ce sont des chiens, ils ne pensent qu'à manger et à faire la sieste. Donc, ce sont des pirates, mais ils ont quand même toutes les caractéristiques d'un chien. Les chiens pirates ont chacun, leur, leur nom, c'est le, leur fonction au sein du navire, donc c'est leur rôle d'équipage. Et j'aime beaucoup que des enfants de 4 ans disent euh, ⁇ Sacre bleu, euh, le cambusier euh, ⁇ ça, ça me plaît bien. Euh, avec Rudy Piesser, on avait, on avait envie de travailler ensemble depuis un moment, et euh, on, est, on avait envie de faire des livres pour enfants. Donc on a commencé comme ça son au début par Cherberti, puis par les, chiens, par les chiens pirates. Ce qui nous plaît à chaque fois, c'est l'idée de faire un livre complètement neuf et différent. Alors bien sûr, on reconnaît le style et de dessin et de texte, mais on fait en sorte que ce soit le plus différent possible, le plus adapté à la forme du livre. Donc on peut avoir un roman fantastique, un roman épistolaire, un roman d'aventure, et à chaque fois, on essaye de faire en sorte que l'histoire et le dessin soient cohérents par rapport à ce style de lecture-là, tout simplement parce qu'en fait, on, aime, on a envie d'écrire des livres qu'on aurait envie de lire ou qui nous auraient plu quand on était enfant. Et il euh, y a plein de styles de, de livres différents et on essaye, en toute modestie, on essaye de, de les faire tous euh, en fonction de nos envies. On trouve beaucoup de choses dans les chiens pirates, mais en général, ce sont des choses qui, euh, qui, ont, qui, qui ont une référence, c'est-à-dire qui, qui ont un rapport avec le monde de la piraterie ou le monde de la marine et par exemple dans le tome 2, euh, les, le, les chiens pirates euh, au pays des glaces, le fait qu'ils trouvent des cargaisons pourries à chaque fois, donc ils, ils, ils font un abordage et ils trouvent une caisse de chaussons, de laprès shampoing des bâtonnets, euh, en fait ça c'était souvent le cas en fait, euh, euh, chez les vrais pirates. Euh, Rudis Piesser avait lu l'histoire de la piraterie de Daniel Defoe et il a découvert que des fois il trouvait des cargaisons de, de patates, des cargaisons euh, de choses comme ça. On imagine toujours que ce sont de grands trésors, mais parfois il pillait des bateaux et la cargaison n'était vraiment euh, pas terrible. Mais ce qui nous intéressait, c'était que ces cargaisons-là qui ont l'air de ne pas avoir d'importance, finalement, euh, s'avèrent utiles à la fin et aident à résoudre l'histoire. Donc c'était un petit peu une, un ressort narratif, disons. Euh, je suis membre de Loulipo, et j'ai un travail qui est à la fois un travail d'écriture pour les adultes et pour les enfants, et euh, je suis aussi plasticienne, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, et euh, Rudy Spiesser euh, dessine et par ailleurs écrit. Il a notamment publié un album euh, tout seul cette fois-ci euh, au mois d'octobre. Donc ce qui se passe, c'est que quand on conçoit un livre, on imagine un livre pour enfants ensemble, euh, on mélange vraiment euh, tous ses compétences, disons. C'est-à-dire qu'on se raconte l'histoire, euh, il intervient sur le texte et je lui fais des petits croquis pour voir comment j'imagine les personnages. Et donc, c'est vraiment un travail à quatre mains. C'est pas un travail, euh, pas une collaboration traditionnelle, c'est-à-dire quelqu'un écrit le livre, puis le confie à un illustrateur. Là, c'est vraiment un mélange. Et euh, mon travail de plasticienne... Euh, m'aide à avoir un avis sur, sur les images. Et, euh, et pour ce qui est de l'Ollipo, euh, j'ai à cœur d'écrire des livres déjà qui m'auraient plu quand j'étais enfant, et puis qui n'ennuient pas les parents. Parce que quand un livre plaît à un enfant, euh, parfois il faut qu'il le lise, euh, relise dix fois, 20 fois, 30 fois, et euh, ça, ça doit être difficile pour les parents quand le livre les ennuie. Tandis que là, j'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, déjà pour que les parents ne s'ennuient pas, et aussi avec l'idée que peut-être ces enfants-là, si le livre leur plaît, quand ils seront adultes, d'un seul coup, ils comprendront quelque chose de ce livre-là, en disant « ah, mais tiens, j'avais pas compris cette référence ». Et pour ce qui est du vocabulaire très riche, euh, j'adorais quand j'étais enfant, je vous parlais de Jules Verne tout à l'heure, qui est très présent dans, les, dans la série « Cher Bertie. Il y avait des mots que je ne comprenais pas du tout, comme par exemple « le fulmicoton ». Je me souviens de ça, et je trouve que le fait de ne pas comprendre en tant qu'enfant certains mots compliqués dans les livres, euh, c'est pas grave parce que déjà ça évoque un imaginaire. Ensuite, et bon, on, peut aller à, on peut apprendre ce mot. Si je pouvais modifier quelque chose à mon monde, c'est une question qui est difficile. Euh, je dirais qu'en tant qu'autrice et, et artiste, euh, j'ai un, une vie assez monacale et obsessionnelle. Donc je passe mon temps euh, dans mon atelier à écrire, à imaginer des histoires. Et euh, c'est un petit peu comme, euh, comme dans ce film de de Truffaut, m'ont dit euh, les films, euh, dans les films les films c'est comme des trains qui filent dans la nuit, il n'y a aucun problème. Euh, moi j'aimerais bien que le réel soit plus facile pour moi, ce qui n'est pas le cas.